Bonjour à tous et bienvenue dans cette altergité du mercredi 22 mars 2017. Dans l'actualité, hommage aux 501 victimes mortes dans la rue. La vie politique locale sous une mairie Front National rencontre avec Marine Tondelier, élue municipale d'opposition à hénin -Beaumont. Et pourquoi le Front National va gagner les élections en 2017 Hier après-midi, le collectif des morts de la rue Rendait hommage aux 501 victimes intolérables euh, décédées dans la rue en 2016. Un reportage euh, sans commentaire. Georges N, 57 ans le 13 janvier, à Angers. Dita, 3 ans, le 14 janvier, à Tours. Ludwig, 60 ans, le 15 janvier, à Orsay. Andrei B., 46 ans, le 16 janvier, à Marseille. Emmanuel, 50 ans, le 16 janvier, à Toulon. Pascal, 44 ans, le 18 janvier à Rouen. Antonin, 66 ans, le 19 janvier à Marseille, 3e. Nous sommes invités à nous promener dans ce cimetière éphémère, y poser une fleuve, vous laisser accompagner par les musiciens et artistes. En 2014, le Front National avait remporté 14 municipalités de plus de 2000 habitants. Hein, depuis, les, les élus ont déchanté, 40% de ceux-ci ont démissionné, le maire d'Ayange est mis en examen, la municipalité de Cogolin est, est sous contrôle financier euh, et de nombreuses municipalités ont, ont des soucis. Nous avons rencontré euh, l'élu d'opposition Marine Tondelier élue à Hénin-Beaumont euh, sous la municipalité de Steve Brioua qui dans son livre euh, des nouvelles du front nous fait un constat alarmant sur la gestion frontiste locale parce que c'est vraiment la récréation. On vient là comme on irait au cirque, en fait, écouter. Euh, en plus, il y a beaucoup de gens qui sont sous emprise de Steve Rewa, c'est le dieu vivant, donc euh, on vient écouter le chef et puis euh, en disant que ça nous rapportera peut-être quelque chose un jour. Et puis, euh, du coup, c'est l'amusement public. On va euh, exciter la foule, euh, haranguer, euh, haranguer le public. Euh. Mais en même temps, il faut en jouer aussi. Et moi, je sais que... J'ai pas mal de réparties, en même temps ça forge. Et des fois on se rend compte dans notre dos que ça rigole. Alors on voit Bill puri qui se retourne comme ça pour, le, pour les faire tard parce qu'ils ont rigolé une blague qui n'était pas une blague du Front National. Et en fait il y a une audience, profitons-en, expliquons-moi. Sur la vidéosurveillance notamment, j'avais fait tout un travail à partir de, non pas de... de rapport de, de gauchiste extrémiste mais de la cour des comptes qui n'est pas connue pour ça et en prenant juste le prix d'une caméra sur un an en expliquant que moi je m'étais fait voler d'ailleurs à Paris mon téléphone dans le métro et que ce que je voulais c'était pas la vidéo de mon agression c'était soit que ça arrive pas soit qu'on qu répare le préjudice mais que avoir la vidéo de l'agression ça n'avait pas beaucoup de sens et c'est vrai j'entendais ça ça m'avait touché c'est que dans le public il y avait des gens pourtant formationnels qui disaient ah bah là tu elle a pas tort et donc il y a une audience profitons en c'est des gens à qui on n'a pas souvent l'occasion de parler, donc pédagogie, calme, sérénité, grâce au langage je suis capable de rester très zen de très longtemps, et euh, travail des dossiers pour expliquer de la manière la plus pédagogique pourquoi on n'est pas d'accord avec tel ou tel point euh, du conseil municipal. Ce que je prends euh, parfois, c'est l'été euh, euh, dernier où je vais à Grande-Synche, puisqu'on a un maire écologiste, Damien Carrel, qui a fait un travail remarquable sur l'accueil des réfugiés dans des conditions dignes, sans que ça coûte à sa population, et donc euh, j'y vais au mois d'août pour soutenir, et on fait des repas, etc., et puis... En rentrant, je mets quelques photos en disant, en incitant des copains à y aller, en disant l'association est encore là trois semaines, vous pouvez participer. Et donc là, part... je vois Steve à partager votre statut, donc là je me dis que c'est mauvais signe. Et donc il avait mis cette fille la honte de notre ville. Elle passe son été sur la côte, donc on a l'impression que je suis à Saint-Tropez alors que je suis à Dunkerque. Et ça se termine par euh, euh, préférence étrangère systématique. Et donc effectivement, je me suis retrouvée avec. Euh, de des centaines d'insultes de personnes qui euh, expliquaient donc c'était toute une, une logique donc j'ai aidé l'envahisseur donc j'étais une collabo, donc il fallait me pendre sur la place publique et il fallait me raser et euh, c'était euh, n'importe quoi. Sur moi ça glisse quand c'est des propos sur les migrants qui soi-disant venaient pour profiter de je sais pas quoi parce que je pense que ces gens se rendent pas bien compte de ce qu'ils racontent et donc c'était vraiment un moment dur et ça, ça, les vannes sont ouvertes, nous on ne peut pas répondre parce que c'est des gens qui en fait sont effets de toute la France ils viennent nous insulter mais il y a aussi les gens des d'Elembeaumont qui se retrouvent au milieu d'un flot d'insultes sur la page du maire et qui se disent « Oh bah, tiens, elle a l'air folle celle-là ». Et donc je me retrouve avec des gens après qui disent que je crache sur les SDF français, enfin, ce qui est absurde. Moi je suis cathode gauche, j'ai toujours aidé tous ceux qui avaient besoin, j'ai jamais fait de discrimination. Mais au conseil municipal suivant, on va m'expliquer que je n'aime la misère que quand elle est exotique. On va m'expliquer que tout ce qui n'est pas syrien ne m'intéresse pas et donc que les mamies des beaumont qui n'ont pas de logement ça ne l'intéresse pas et avec Briouac qui dit « sachez-le, ça ne l'intéresse pas, vous n'êtes pas syrien, ça ne l'intéresse pas » et donc c'est un moment hyper déstabilisant parce que moi franchement c'est tellement bête que je sais pas quoi répondre à ça et ce qui est très dur c'est de le vivre sur Facebook c'est une chose mais de le vivre dans une salle où on a oui. les 25 élus euh, FN qui racontent ça plus 200 personnes dans le public qui ne voient absolument pas le problème et se retrouver ultra minoritaire, c'est même pas minoritaire, sachez faire, mais ultra minoritaire du genre 4 sur une salle de 200 à raconter ce truc qui paraît juste du bon sens, ça déstabilise un moment. De toute façon, je pense qu'il y a DFN. Pour le coup, c'est la grosse différence entre eux et nous. Chez les écolos, une ville écolo, qu'elle soit à Dunkerque, à Los Angeles ou à Montreuil, euh, c'est le même projet de société. Tout comme quand on dit un président écolo, qu'il soit euh, en Autriche euh, ou en France, c'est le même projet de société. C'est une cohérence interne. Le Front National, c'est une sorte de... De, de magma, de tout ce qu'on peut charrier de détestable dans cette société. Et donc à la fin, Marine Le Pen, si elle est élue, je ne sais pas si elle fait le truc royaliste, ou si elle fait le truc bonapartiste, ou si elle fait la peine de mort, sur l'IVG, je n'ai pas compris, sur l'économie, encore moins. Et donc, forcément, quand on voit des villes FN, ça donne aussi des questions un peu différenciées. Et donc ce, on, ce dont on se rencontre à la fin, c'est qu'on euh, a à un moment la stratégie vraiment en ligne directe du siège national, puisque c'est toute politique tout, tout nationale en fait, qui est là, que la chef Marine Le Pen a décidé que maintenant il fallait dédiaboliser. Et donc, qu'ils euh, font tout pour euh, sembler dédiaboliser. Donc, il y a ce masque souriant, euh, très bien travaillé, c'est des experts en communication, ça je ne dis pas le contraire. Mais derrière ça, on se rend compte qu'ils ont du mal à tenir cette ligne Gré, Malgré toutes les dénonciations, le Front National va remporter les élections en 2017. C'est ce que nous explique, dans un troisième volet, Xavier Renou, journaliste de l'Altergité. Troisième volet. Le Front National s'est banalisé, il ne fait plus peur, même plus à la gauche antifasciste. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, et plus encore l'absence de réaction à ceci. Le FN est devenu le premier parti de France en termes de voix. Il réussit désormais à présenter des candidats dans toutes les circonscriptions. Il est entré dans la plupart des collectivités avec régulièrement des scores supérieurs à 30%. Il touche désormais toutes les régions du pays. Il connaît une progression constante en termes réels et a connu le meilleur score de son histoire au Régional de décembre 2015. Il est le premier parti chez les jeunes électeurs, électeurs du FN qui ont moins honte qu'avant de l'avouer publiquement. Deux chiffres sont à retenir. Le premier, c'est ce tiers des Français qui se dit en accord avec les idées du Front National, 32%. Et le second, c'est la moitié des Français, un petit peu moins, 47%, qui considèrent que le Front National représente un danger. Le premier de ces chiffres, c'est le plus haut niveau, celui du soutien aux idées euh, du Front National. On avait déjà eu mais ça n'avait jamais duré, des niveaux élevés comme ça. En fait, à chaque présidentielle, on se rend compte que l'exposition médiatique du leader du Front National, Jean-Marie Le Pen puis Marine Le Pen, euh, fait grimper le niveau de soutien aux idées du Front National. Sauf que d'habitude, ça redescend ensuite, et là, cela se maintient, c'est même un point de plus que l'an dernier, il y a un an, nous avions 31%. D'accord avec les idées du Front National, 32% aujourd'hui. Le 47% qui considère que le Front National n'est pas un danger, c'est un record à la baisse cette fois. C'est un des plus faibles niveaux depuis que le Front National a des succès électoraux. Pour, dans ce baromètre qui a près de 40 ans d'âge, revenir à un moment où on avait... Aussi peu de Français qui considéraient le Front National comme un danger, il faut revenir à 1983, premier succès mais au municipal et pas encore la surprise des Européennes de 1984. Donc on a une double conjonction où en dehors d'une phase de très forte exposition liée à une campagne présidentielle, on a un fort niveau de soutien et un faible niveau finalement de rejet qui traduit bien la poursuite de la dédiabolisation du Front National. C est réelle jusque et y compris chez ceux qui devraient naturellement être vaccinés contre lui. Une partie des immigrés de première et deuxième génération est ainsi sensible à son discours anti « jeune qui foutent le bordel euh, » ou ne le craint plus. Il n'en veut qu'aux étrangers, pas aux Français d'origine étrangère euh, et croit même qu'il est diabolisé du fait d'une sorte de complot visant à le stigmatiser. Parce qu'antisystème. Ce qui était déjà le discours de Dieudonné, après son passage à la fête du Front National, la fête des Bleu blanc Rouges. De manière tout aussi surprenante, a priori, le FN a séduit une partie des électeurs de culture juive, en dépit des nombreux signaux antisémites donnés par le passé. Daniel Lindenberg, à la fin des années 90, évoquait déjà le virage à droite d'une partie de ses électeurs, et en particulier des représentants des institutions dont la communauté juive s'était dotée. Il est vrai que Marine Le Pen a donné des gages à Israël et s'est bien gardée de reprendre à son compte les dérapages de son père, auxquels elle ne voyait pourtant rien à redire autrefois. En France, un tel rapprochement vaut souvent, malheureusement, certificat d'antiracisme et fait tomber une digue supplémentaire érigée contre le Front National. Le FN avait déjà viré les skinheads du parti et travaillé les éléments de langage depuis Maigret pour dissimuler ses logiques de haine. Marine Le Pen a poursuivi dans ce sens, en gommant autant que possible ce qui pouvait apparaître comme contradictoire et embarrassant. Elle n'a plus réitéré les déclarations négationnistes ou provocatrices de son père. Elle a recentré à la marge son discours sur l'IVG, les homos, les néonazis qui sont restés ses proches conseillers comme Frédéric Chatillon et ses compagnons du GUD, par exemple, portent désormais la cravate et certes aussi les valises de billets. Elle fait campagne pour une France apaisée après que son parti, son père et elle-même, aient encouragé la guerre civile, aux quatre coins du pays, pendant trois décennies. Marine Le Pen a amplifié la priorité donnée dans ses discours aux catégories populaires, à ce qu'on avait déjà appelé, après le virage de 1995, le gaucho-leupénisme, pour parler à cette population largement délaissée par les grands partis de gouvernement, et à laquelle euh, le Front National peut du coup se permettre de dire quelques vérités, puisque celles-ci ne sont plus dites par ses partis et que les voix de la gauche de gauche ne sont plus audibles. Je parle de la dénonciation de la Commission européenne, de la souffrance sociale, des effets désastreux du libre-échange, des logiques financières destructrices. Les victoires de Trump aux États-Unis, du Brexit, l'entrée de ministres d'extrême droite dans des gouvernements en Belgique, en Suisse, en Autriche, ont également banalisé ces dernières années la présence de cette famille politique au sein de nos institutions, en parallèle tous ces concurrents du monde politique se comportent comme s'ils travaillaient pour Marine Le Pen, en s'efforçant de reprendre les logiques autoritaires, sécuritaires, xénophobes, égoïstes, haineuses du Front National. Déchéance de nationalité proposée, islamophobie institutionnelle, saillie raciste, déportation des Roms, rejet des réfugiés. Tout le débat se focalise désormais sur les thématiques dans lesquelles le FN est passé maître, au point qu'il n'a plus besoin de faire campagne et n'a plus qu'à travailler. À ne plus faire peur. Résultat, le FN a fait oublier sa différence radicale et si dangereuse, son caractère néofasciste. Il a fait oublier qu'il était à partir de rupture, liberticide, un point sans commune mesure avec les partis de gouvernement, et que le racisme, le plus violent, structurait encore sa pensée et ses cadres. Il s'est banalisé, même auprès de, des électeurs les plus instruits sur le fascisme, au point que ceux-ci ne feront cette fois pas suffisamment barrage on comptera sur d'autres pour le faire, qui existent certes, certains y ont voté au deuxième tour pour faire barrage, mais pourraient bien cette fois n'être pas assez nombreux. Car les électeurs de gauche sont dégoûtés ou désespérés et privés d'offres électorales crédibles. Leur abstention sera forte, y compris au deuxième tour. Dégoûtés ou désespérés, c'est très clair, car les mauvaises nouvelles ont été nombreuses. Depuis la trahison de François Mitterrand et Laurent Fabius, se ralliant au néolibéralisme, à la bombe nucléaire, à l'atlantisme et autres en 84, ou celle de la gauche stalinienne qui, après avoir soutenu les états policiers de l'Est, s'est faite fidèle alliée des reniements du PS pour sauver ses mandats électoraux, on n'avait pas vu une telle trahison comme celle du gouvernement Syriza en Grèce qui a plié, mais aurait pu faire beaucoup plus devant les dictates de la Troïka européenne. Résultat, l'abstention a connu une progression spectaculaire entre 2007 et 2012 pour ce qui est des présidentielles comme des législatives, plus 4 points, et touche surtout les classes populaires, c'est-à-dire l'électorat traditionnel des partis de gauche. Le taux d'indécision de l'électorat n'a jamais été aussi élevé qu'à l'heure actuelle pour les prochaines présidentielles. Cette année, on a en plus un éparpillement des candidats potentiels et déclarés comme jamais à gauche, avec en plus des candidatures citoyennes. Il y a des appels à ne pas prendre part au vote. Ce n'est certes pas nouveau, mais le contexte peut rendre ces appels plus convaincants que d'ordinaire. Et le deuxième tour de l'élection, celui qui nous intéresse le plus ici, tombe pendant un pont qui ne va certainement pas encourager les électeurs de gauche à se déplacer. D'autant plus que de très nombreux électeurs de la gauche de la gauche ont déjà l'intention de s'abstenir lors d'un hypothétique deuxième tour qui verrait opposé François Fillon et Marine Le Pen. Résultat de la banalisation du Front National, du rapprochement discursif de la droite et de l'extrême droite, d'une logique du pire aussi, comme on l'a dit au début de cette chronique. Quatrième raison, et dernière raison, à l'international, des acteurs puissants ont intérêt à la victoire du Front National. Poutine et Daesh. Ils vont peut-être tenter de peser sur le scrutin. Les services de renseignement américains l'ont constaté, leurs homologues russes ont pesé clandestinement sur le sort de l'élection présidentielle américaine. Dans quelle proportion, il est difficile de le dire, mais Poutine a œuvré dans l'ombre pour faire élire son candidat, Trump. Et Trump a été élu. Le mois dernier, le canard enchaîné nous informait que Marine Le Pen avait décroché un prêt de 30 millions d'euros de Moscou. C'est-à-dire que la totalité de sa campagne présidentielle sera payée par la Russie même s'il lui faudra théoriquement rembourser. Mais il y a de multiples façons de payer une dette lorsqu'on est devenu présidente d'un pays. Elle aurait promis, par exemple, de reconnaître l'annexion de la Crimée par la Russie, d'après Mike Turner, député républicain spécialiste du renseignement, et inquiet de ce rapprochement entre le FN et Poutine. En novembre 2014, je le rappelle, le FN avait déjà touché plus de 9 millions d'euros sous la forme d'un prêt accordé par une banque russe réputée proche Kremlin. Le FN s'était alors défendu de toute complaisance en expliquant tout simplement que les banques françaises lui refusaient ce type de prêt. Peut-être, mais n'y a-t-il des banques qu'en France et en Russie Quant à Daesh, inutile d'épiloguer longtemps sur ses intentions, ce mouvement joue la politique du pire. Donc tout ce qui va dans le sens d'un fossé creusé entre les populations et en particulier au détriment des musulmans, ne peut que le favoriser. Il sait que les attentats peuvent, eux, favoriser le vote anti-musulman. Donc il faut s'attendre à de nouveaux attentats graves sur le sol français à l'approche des présidentielles. Alors l'actualité n'est pas très réjouissante, évidemment. Alors on vous invite à aller ce soir, si vous voulez sortir au Méliès à Montreuil, euh, voir le film Vague Citoyenne, ou à suivre euh, sur l'Alter TV l'interview intégrale de Marine Tondelier, qui va vraiment nous expliquer euh, les gestions locales euh, frontistes, euh, en espérant que notre vœu ne se réalise pas et que cette gestion locale ne devienne pas une gestion nationale frontiste. Allez, salut d'Alter JT, à vendredi